Bonjour tout le monde, euh, on va vous présenter notre projet, ce qu'on a euh, monté ou essayé de monter durant le programme de Hadoud. Donc notre projet euh, intitulé « De l'autre côté, le corps ». Dans quel contexte se situe notre projet Tout simplement dans le mot « Hadoud ». Pourquoi le mot « Hadoud » Parce que à la fois les arabes vont en comprendre, à la fois ça veut dire « frontière et ça veut dire aussi « des limites » en arabe. Donc ça peut être des frontières euh, géographiques, ça peut être entre les pays, ça peut être des frontières, euh, pour les, ça peut être des limites pour les pensées, pour notre façon de vivre. Ça peut être euh, tout, toute une question. Comment, qu'est-ce qui se passe entre ces deux côtés si on a une frontière, par exemple. On a ici une frontière, je suis dans mon milieu, je dépasse... Ça, je deviens étranger à cet espace. Alors que c'est réciproque, c'est exactement pareil. Si je suis de ce milieu, je deviens étranger ici. Je ne suis pas dans ce milieu. Donc, en étant étranger, on va commencer à découvrir l'autre, à observer l'autre. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Je suis de cet côté, -ce, -ce qui, comment ils s'habillent Comment ils marchent Comment les des choses de la vie quotidienne qu'on fait tous, quand j'étais ici, quand j'étais là, on fait tous les mêmes, euh, les mêmes démarches, mais chacun à sa façon. Donc pourquoi cette différence Pourquoi on, ici on l'appelle étranger et ici on l'appelle dans son monde Donc je commence à, à pour observer l'autre, pour comprendre l'autre, pour arriver à, à développer une empathie. empathie pardon. Donc, euh, je commence à regarder l'autre parce que tout se passe d'abord par le regard. J'arrive dans un milieu où je ne comprends pas les, la, la, la langue des autres. Donc, je commence juste par les regarder, créer un lien par le regard. Et est-ce qu'en regardant les autres, de les fixer, est-ce qu'on va les comprendre Et juste en les... Observant, on va découvrir des choses chez eux, mais aussi, je vais commencer à, à, à me poser des questions à moi-même. Je vais me poser des questions si je suis étranger à, à moi-même. Comment je vais me regarder Est-ce que je vais me regarder différemment Est-ce que je vais découvrir des choses nouvelles dans moi-même, dans mon corps Et là, je me pose des questions à ah, mon identité. Je regarde les autres, je me laisse regarder... Ce projet, on le voit un peu comme une enquête. Euh, L'idée, ça va être de... On va partir en quête de l'étrangeté dans les corps. Comment les corps peuvent devenir étrangers Comment est-ce qu'ils peuvent être transformés Et c'est par ce déplacement, parce que notre, notre corps va devenir étranger pour nous-mêmes, qu'on va, va pouvoir essayer de comprendre les autres en se mettant à leur situation, à leur place, en se déplaçant. Pour travailler cela, on... On envisage ce projet vraiment comme une enquête donc avec plusieurs étapes, plusieurs expérimentations. où On va aller au contact des gens dans l'espace public en essayant de les confronter directement. On va aussi essayer de travailler avec des publics différents, des jeunes, des personnes âgées, avec des personnes malades, handicapées, d'origines différentes. L'idée ça va être d'essayer de rencontrer le plus de personnes possible pour essayer de faire le plus de déplacements possible et de trouver le plus de manières en fait, de, de se mettre à la place des autres. De manière plus artistique, on va dire, on va essayer de faire un travail sur le corps, donc on va travailler avec des expérimentations corporelles, peut-être sur le travestissement, le, les mouvements drague aussi, essayer de prendre les attributs de quelqu'un d'autre, et essayer de se mettre à sa place. On va aussi travailler sur des états de corps, comme le ralenti qui va être un geste qui vient et qui... On change de temporalité, on crée un autre monde. Et toutes ces choses, c'est des choses qui vont créer de l'étrangeté, qui vont opérer un déplacement et qui vont nous mettre à part. Et c'est ce déplacement qui va nous permettre de se regarder différemment nous-mêmes, mais aussi de regarder différemment les autres. On est vraiment pour l'instant dans une idée d'expérimentation et de recherche. Donc on va aller aussi regarder du côté plus de la théorie des spectacles ou des œuvres qui ont déjà été créées pour trouver de la nourriture que nous, on va pouvoir essayer de d'adapter au plateau, de travailler directement dans l'espace public L'idée, c'est de faire un dialogue entre l'expérimentation scénique, on va dire, et corporelle, et toute la théorie qu'on peut trouver, et tout le travail qui a déjà été fait, pour essayer de... oui, de, de se faire un... d'avoir le plus de, de, de nourriture possible, pour essayer de, de trouver quelque chose là-dedans, en fait, de trouver l'étrangeté dans nos corps. Pour qui Où Avec qui Alors, où Partout avec qui Avec tous ceux qui ont un corps, en marche, plus ou moins en marche, en état de marche. Et justement, euh, euh, l'idée c'est d'explorer cette étrangeté au corps par la marche, parce que, comme on l'a dit au début, quand on marche, en fait, on a le temps de voir et d'être vu, contrairement aux autres moyens de locomotion. Donc, où Espace public, espace privé, espace associatif, et bien sûr, on va chercher les corps étrangers là où ils ne sont pas visibles, c'est très important. Euh, avec qui avec des enfants, avec des personnes âgées avec des personnes empêchées euh, tout ce qui va nous permettre de développer l'empathie par la corporalité c'est à dire suivre la corporalité des autres du coup ne plus être en soi et en même temps découvrir en soi du dérangement, un déplacement euh, des nouveautés et surtout décoloniser son corps de ses habitudes par les pratiques donc, comme ils ont été cités du ralenti, de la marche de l'observation, très importante, et pour moi, c'est tout. Non, je viens de me ah, j'ai oublié de dire quelque chose, pardon. Euh, on compte partir euh, d'éléments du quotidien pour travailler. Donc, par exemple, la marche. Au début, ça va être une recherche autour de la marche, comment on fait pour rendre la marche étrange, mais aussi comment chaque personne marche différemment. Et on ne l'a pas précisé aussi, mais on aimerait bien travailler à partir de témoignages donc faire vivre ces expériences à nous-mêmes, mais aussi aux autres, et travailler sur les ressentis, ce qui a été ressenti par les personnes qui le font, pour essayer de déduire quelque chose de tout ça. Mmh. Et donc travaux pratiques. Euh... On fait une expérience. Allez, vas-y. Mmh. Allez, on va. Au et hasard, euh... on va prendre. Au hasard, au hasard, au hasard. Allez, on le dit un seul mot. Au hasard. <rire> Triste. <rire> <rire> au hasard. Ouais. On, on est vraiment vrai... au hasard. Au hasard, que tu viens, nous rejoignes. <rire> Bien sûr, tout ça s'inscrit dans Oudou, le corps étranger à soi-même, pour trouver du lien. Donc, comme nous allons nous quitter, nous pouvons tout nous permettre, Driss. <rires> Maj, tu peux expliquer à Driss ce qu'on va faire mmh. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a trois jours, à l'arrivée de M. osman il s'est fait quoi Une luxation. Voilà. Donc, en le voyant, on voit ça. Il n'a pas besoin de le dire. On Il en voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'on se rend compte de tous ces petits détails de la vie qu'il est en train de vivre Pitié, <rire> vraiment. <rire> donc, donc si tu veux mettre prêt à cette euh, expérience, nous allons te ligoter. Euh, tu choisis alors, c'est euh, droitier ou gaucher Tes deux Droitier. Ah Vas-y, donne-moi le bras droit. Oui, les deux, les Ah, les deux, mais non, hein, c'est pas possible pour moi. Non, non, je peux pas être cruel si il est, il est vraiment au pire empêché. J'en mets qu'un, que c'est moi qui dois le torturer. On aura un point en commun finalement. Je te connais pas, hein. je te rencontre. On s'est croisés dans la rue, je t'ai souri, tu m'as souris. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Faiza et toi tu t'appelles comment Faiza Cadour, c'est mon prénom ou mon nom. Et toi Driss Xikas. Quoi Driss Xikas, comme Sikas de bière. Tu peux m'écrire son nom, s'il te plaît Oui. C'est super mal écrit. Excuse-moi, t'es un en fait Ouais. Ah ouais, tu on apprend mal. D'accord. Euh, ça te dit qu'on joue ensemble Parce okay. que j'adore jouer, moi. Alors, il y a un jeu que j'adore, c'est très simple, tout le monde peut le faire c'est je jette, tu attrapes Vas-y. Ouais. T'es prêt Ouais. Oh, en plus, fait, c'est même pas doué. Bon, écoute, je crois que ça va s'arrêter là. C'est pas que, tu vois, mais j'ai des trucs à faire. Euh, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, quoi. Bon, merci, monsieur Sris. <rire> Salut. Merci. Bon, je grossis un peu le trait. Mais, ah, merci Idriss, merci, merci. Merci, merci. merci beaucoup. Bon, on exagère un petit peu, mais dans la vie, en fait... Euh, on, on, oui. Merci. Dans la vie, on peut être pas spécialement cruel par, par, euh, par besoin, mais en fait, on a des attitudes comme ça, on a des... Voilà, moi j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit valide pour faire des choses et tout. Bah, là, ça le fait pas et c'est... Bon, je oui. vis pas du tout ce qu'il vit, quoi. C'est ça qu'on veut explorer. Oui. Voilà. Thank you.